premier webinaire. Donc, bienvenue. Uh, OK. Euh, merci beaucoup, euh, Agnon. Donc, je vais en fait présenter une première partie et ma, ma collègue Sylvia va bien entendu continuer avec le reste. Donc, nous allons essayer de faire un aperçu global euh, du tracker de parler certaines fonctionnalités. Je sais que parmi l'assistance, certains ont déjà utilisé le cracker et sont peut-être au courant de certaines fonctionnalités. Toutefois, nous allons revenir sur certaines fonctionnalités. Et ces fonctionnalités seront bien entendu détaillées pendant la formation. Et aussi, nous aurons cette possibilité de pouvoir nous introduire de nouvelles fonctionnalités qui viennent, qui qui viennent d'apparaître dans, dans les nouvelles institutions. Notamment, la nouvelle, euh, nouvelle interface pour euh, la saisie des données du de tracker. Okay. Donc, ici, nous allons pu plus vous parler un peu du tracker, j'en expliquer ce que c'est dans l'univers de DHS2 et donc comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment on peut le modifier. On va essayer de parler de certains exemples d'utilisation. Dans ma présentation, je vais probablement parler de certains cas d'utilisation et on va aussi parler de certaines euh, fonctionnalités clés. Okay. Donc, en fait, le tracker est généralement utilisé pour collecter les données individuelles, donc souvent les données longitudinales, donc les données qui sont dans le temps. Donc, par exemple, je peux parler de la, la chose, de la consultation prénatale qui est un suivi longitudinal, la consultation, euh, la vaccination, le suivi de l'enfant euh, qui est un programme longitudinal. Euh, et je peux aussi citer, par exemple, la vaccination. COVID, par exemple, qui est un, un, qui est un programme Donc Dans le tracker, on a la possibilité d'avoir une personne identifiable, et bien entendu, individuelle, et encore peut suivre. Donc, on a cette possibilité de pouvoir voir les données individuelles, les suivre, et selon les services, selon les, les, les services offerts, on a la possibilité de pouvoir renseigner les informations. Ce outil est déjà utilisé dans plusieurs domaines, notamment la tuberculose, le PIH, la détection, la santé maternelle et infantile et bien entendu la vaccination. Alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez la possibilité, donc bien entendu, quand c'est un suivi longitudinal, de par exemple faire des planifications donc pour programmer certaines visites. On se dit, ok, il y a par exemple une dame qui est venue en consultation prénatale. La prochaine visite sera à telle date. On a la possibilité aussi de voir ceux qui ont manqué leur, leur, de voir ceux qui ont manqué, par exemple, ces, ces visites. On a la possibilité aussi d'envoyer des notifications au cas où ces personnes ont peut-être manqué leur, leur visite ou peut-être leur envoyer aussi des rappels. Donc, on a cette possibilité de faire toutes ces choses-là. On a la possibilité de pouvoir agréger cela. Donc, on a quand même les données individuelles, mais par exemple, si on veut connaître la une euh, couverture vaccinale, par exemple, si nous sommes dans le domaine de la vaccination, on peut facilement l'avoir. Euh, on peut aussi connaître, par exemple, le nombre de femmes qui ont, fait leur, qui ont eu leur première CPN, Uh, etc. Donc, ce sont des informations qu'on peut en fait avoir. Même si on collecte des données individuelles, on a la possibilité d'agréger ces informations. On a aussi la possibilité de pouvoir s'assurer que les données soient de bonne qualité. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le système des sous logiques ou des règles de programme qui vous permettent en fait de pouvoir euh, vérifier si les choses sont correctes. Par exemple, quand le, la personne est de sexe masculin, on va éviter de lui demander par exemple la date des dernières règles. Donc, ce sont des informations comme ça ou des, des choses comme ça qu'on peut en fait faire dans le système pour pouvoir améliorer la, saison, améliorer la, la, la qualité de l'eau. Donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ces données peuvent être en fait agrégées automatiquement euh, et utilisées au niveau de plusieurs outils d'analyse. Euh, vous avez tout d'abord l'agrégation euh, plus ou moins à la volée euh, où vous avez les outils qui vous permettent de pouvoir faire, euh, des, créer des filtres pour pouvoir agréger les données. Ces données aussi peuvent être aussi affichées de façon euh, linéaire sous forme de liste, mais on peut aussi les agréger. Mais vous avez aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle les indicateurs de programme, qui sont en fait une requête d'agrégation qui récupère ces données qu'on peut utiliser par exemple pour euh, alimenter nos futurs rapports mensuels avec des données agrégées. Ok Vous avez aussi donc bien entendu les outils qu'on utilise euh, pour l'analyse donc les graphiques, les cartes, les tableaux. Vous avez tout cela que vous pouvez utiliser avec le tracker. Et vous avez cette possibilité d'exporter cette donnée sous format Excel et d'autres formats que vous pouvez utiliser au niveau de d'autres applications. OK. Il faut aussi savoir que vous avez dans le tracker la possibilité de pouvoir partager l'information. Par exemple, on peut être dans une situation où vous avez dans votre système une personne qui renseigne l'information, par exemple des femmes, enceinte, mais qui n'est pas peut-être euh, médecin, mais elle renseigne seulement les informations, enregistre les informations, euh, les détails de la femme. Et quand la femme est inscrite dans le programme, ensuite, ce sont les médecins qui s'en occupent et qui en fait laissent des informations liées à la visite. Vous allez donc voir dans ce cas de figure, par exemple, que la personne qui sera chargée de faire la saisie de, de, de l'enregistrement n'aura pas peut-être accès aux différents, aux, aux autres modules de suivi, par exemple. Et le médecin, par exemple, n'aura pas forcément euh, cette possibilité de pouvoir saisir euh, les données ou euh, les, les premiers détails de, de la patiente qui se fait au niveau de, de la secrétaire, par exemple. Mais bien entendu, il faut noter que tout cela est configurable. Faut il faut aussi savoir qu'en fait, tout ce que nous faisons ici, euh, vous avez cette possibilité de pouvoir l'héberger, euh, que soit dans les clouds, soit euh, sur un serveur local. Mais Notez que lorsque vous le faites, vous avez cette possibilité de pouvoir mettre en place des parois de sécurité, de stockage, etc. Et comme nous sommes en train de travailler avec des données individuelles, bien entendu, selon les politiques en place, selon les lois en place, vous pouvez les utiliser pour pouvoir faire la configuration des serveurs pour protéger les données. Puisque nous sommes en train de parler effectivement de données individuelles, il est en fait très intéressant ou très judicieux de parler de sécurité, de pouvoir voir ce qu'on a avec, vous avez comme politique en place concernant la protection des données et l'appliquer, par exemple, lorsque vous faites votre gestion du CRP. Sachez que le développeur n'a pas accès aux données. C est, c est, il ne peut avoir accès aux données que lorsque vous lui donnez ce droit d'accès. C'est-à-dire qu'il a un compte qui lui permet d'avoir accès à ces données, mais par défaut, il n'a pas accès aux données du système, même s'il est le développeur. Il faut noter que en fait, le tracker est un outil configurable, c'est-à-dire que euh, tous les cas d'utilisation sont en fait euh, configurables et il y a une certaine flexibilité au niveau de DHS2. Donc nous, nous sommes dans une situation, par exemple, par exemple, la consultation prénatale, nous pouvons pour la consultation prénatale, par exemple, nous pouvons effectivement euh, discuter avec l'équipe euh, ou le pays et voir comment est-ce que le, le, les données sont entrer dans le système, quelle est la, la, la façon dont les données circulent dans le système, quelle est la façon dont, les, quelles sont les différentes étapes pour euh, ce suivi et donc dessiner un tracker ou dessiner un tracker ou prendre, euh, configurer un tracker. Toutefois, il faut noter qu'on a enregistré des paquets qui sont standards qui, bien entendu, sont basés sur les contributions des partenaires, notamment l'OMSI, l'UNICEF et Gavi. Et donc, dans ce cas de figure, on a cette possibilité de pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins prêt. Quand je dis plus ou moins prêt, c'est parce que ça, ça, euh, tient, ça prend en compte les recommandations des partenaires. Mais bien entendu, le pays est souverain et le pays a donc la possibilité de modifier. Mais l'avantage, c'est que vous avez déjà une ossature et cette ossature peut donc être, euh, peut être utile pour facile, rapidement euh, mettre en place chose, euh, un, un, un système de suivi. Notez aussi que ça peut vous permettre de pouvoir, par exemple, avoir une bonne communication avec une instance régionale, par exemple, si nous sommes dans le cadre de dans un scénario où vous devez envoyer les données au niveau régional. Alors, euh, le tracker évolue. Euh, nous avons DHS2 dans beaucoup de pays et le tracker aussi. Donc, actuellement, nous avons le tracker utilisé dans plus de 88 pays le DHSD de façon agrégée qui est très utilisé. Il faut noter aussi qu'il y a quelque chose qui, qui, a, qui, qui pousse, qui, a, qui suscite cette utilisation du tracker, c'est que dans pas mal de pays, le tracker est déjà, mis en place, le DHS est déjà mis en place comme système pour la collecte des données agrégées. Et donc, dans ce cas de figure, on peut utiliser le, les ressources existantes, les infrastructures existantes pour pouvoir euh, effectivement mettre en place ce tracker. Et la formation, ce n'est plus nécessaire, le serveur, a priori, on n'a pas forcément besoin d'avoir un autre serveur. La configuration peut se faire sur le système national et on peut continuer. Et donc, on a déjà les personnes formées, on a déjà le matériel et parfois même le financement déjà, parce qu'une partie de certaines activités sont déjà dans les activités de routine du ministère. Par exemple, si nous sommes dans le cas du ministère. Alors, nous allons parler aussi des, de deux de volets, c'est-à-dire le volet saisie et le volet analyse aux sortie. Donc, au lieu de saisir ou collecter de données, vous allez avoir trois applications. Euh, le capture, euh, qui en fait est le capture, qui en fait euh, permet de saisir les données événementielles. Quand on parle des données événementielles ici, on parle souvent des données euh, comme les sondages, les euh, les enquêtes, etc. Donc, ce sont des informations qu'on peut collecter de façon ponctuelle et dont on n'a pas forcément besoin de s'assurer que les données soient euh, bien entendu suivies. Donc, on a aussi la partie tracker et la partie tracker, on a cette possibilité de faire un suivi longitudinal. Et donc, au niveau du suivi longitudinal, on a cette possibilité de voir euh, l'information de façon très détaillée. Euh, d'une personne. Vous avez aussi euh, la partie Android qui, en fait, est, euh, regroupe les deux, c'est capture et saisie. Parce que le capture, c'est plus pour l'événementiel et on n'a pas forcément besoin d'identifier la personne. La saisie Tracker est utilisée pour faire le, le suivi individuel, comme euh, la constitution qu'on appelle la vaccination. Mais la saisie Android permet, permet de, de saisir les deux types de. Donc c'est une application Android utilise pour pouvoir faire la saisie. Elle est très utilisée dans pas mal de pays pour pouvoir saisir les données. Elle a été très utilisée par exemple pour, dans les pays qui ont installé le package de Covid ou de Covid plutôt, c'est-à-dire de la vaccination contre la Covid et qui bon, bien entendu devaient saisir les données avec Android. Alors nous avons aussi euh, cette possibilité de pouvoir euh, voir les données sous, forme, euh, sous différents formats, c'est-à-dire graphique, tableau, cartes, tableau de bord. Ok, donc nous allons voir ça euh, après euh, en détail. Ok, de toute façon, pendant la, la semaine prochaine, nous aurons le temps de voir tous ces différents contenus. Donc ici, c'est juste pour vous parler effectivement de, de l'application Capture qui vous permet de saisir et très des données éventuelles. Donc, dans les données, on n'a pas forcément besoin de faire le suivi, d'identifier la personne. Donc, c'est souvent utilisé pour faire les sondages ou les enquêtes. Vous avez la possibilité donc de filtrer, de rechercher les informations, les événements, et donc de visualiser ces informations au niveau du tableau de bord, par exemple. Vous avez, euh, voici l'interface, de cette application. Vous allez, ma collègue, si vous parler un peu de la nouvelle application Tracker, qui est aussi assez intéressante, qui ressemble un peu à celui-là, pour ceux qui ont déjà utilisé DHS2 il verra effectivement que le tracker, la partie saisie tracker diffère légèrement de celui-ci. Nous allons voir, bien entendu, la capture d'écran, mais avec la nouvelle version, vous allez voir que la nouvelle version du, du, du, du saisie tracker ressemble à cette interface. Okay. Donc, nous allons effectivement revoir euh, tout cela en détail. Donc, je reviens sur... Euh, euh, la saisie vous avez la possibilité par exemple là nous sommes dans une dans le cas où nous sommes en train de, de voir les données euh, tracker et donc dans les données tracker par exemple on a la possibilité de pouvoir, euh, pouvoir identifier les personnes de façon unique et donc de gérer par exemple les doublons, etc donc dans dans un dhs que nous avons cette possibilité d'identifier une personne de façon unique et bien entendu d'utiliser ça pour pouvoir euh, le retrouver à travers le système. Par exemple, on peut avoir des noms qui se ressemblent, mais avec l'identifiant d'une personne, on peut effectivement le retrouver bien le suivre. Alors, voici l'interface de la partie saisie tracker. Vous allez voir, pour ceux qui ont déjà utilisé ça, vous allez peut-être être familiarisé avec cette présentation. Mais bien entendu, vous avez un tableau de bord où vous avez cette possibilité de voir les indicateurs, de suivre l'évolution de la personne, on a la possibilité de voir les relations que cette personne avait avec d'autres personnes, par exemple, si on est dans le cas de la COVID, survenant si ce cas de la COVID, on peut voir le cas index, les cas contacts, et donc vous avez cette possibilité de pouvoir dans un tableau avoir des informations complémentaires permettant de pouvoir faire un bon suivi. Donc, on peut effectivement immédiatement voir ceux qui sont contact il voit, et voir et cliquer directement sur, le, sur, ce, sur ce nom là et aller accéder, et accéder directement à son tableau de voir comment l'information est euh, vous avez donc bien entendu euh, ces données qui peuvent être saisies euh, dans le système donc chaque événement, chaque fois qu'une personne est suivie et qu'il vient pour soit pour une consultation soit pour une vaccination soit pour un suivi cela constitue un événement de dhs et donc, cela est bien entendu enregistré dans le système. On a la possibilité aussi d'ajouter des commentaires ou des notes, comme on le dit, et cela peut servir bien entendu aux prestataires. Donc, ce tableau de bord sert essentiellement aux prestataires pour pouvoir avoir les informations sur le patient. Et aussi, cela lui permet de pouvoir avoir, bien entendu, de garder des notes concernant le patient. Par exemple, si la personne, si en est en consultation prénatale, on a la possibilité d'avoir des informations comme quoi la personne euh, est hypertendue, ou souffre du diabète, etc. Donc, on a pu avoir ces informations, qui peut noter des informations spécifiques. Vous allez voir toutefois, on a la possibilité d'afficher des messages et tout ça, mais cela va on va en parler juste après. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, parler du fait qu'on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des stats répétables. Donc, par exemple, lorsque nous sommes dans... Euh, dans une configuration, je suis effectivement en train de parler plus de la consultation prénatale, euh, mais je vais essayer de donner d'autres exemples après. Euh, mais dans la consultation prénatale, par exemple, on a, euh, quand la femme vient pour la première consultation, on prend certains paramètres, certaines données, euh, mais après, euh, pour le suivi, et il y a des données spécifiques qu'on prend, mais c'est en fait la même donnée qu'on dans... Dans DHS2, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle un stade réputable. et donc on n'aura pas créé à plusieurs plus stades, mais un stade qui va se répéter à chaque fois, et donc on pourra collecter la même information et donc l'analyser. On a cette possibilité aussi de comparer les données entre les stades réputables. Donc, comme je pense, que vous l'avez un petit un peu plus tôt, vous avez la possibilité de en fait euh, contrôler l'accès. Donc on dit contrôler l'accès dans DHS2, c'est le contrôle avec le rôle d'utilisateur ou aussi la, la, la fonctionnalité de partage. Donc, on peut aussi euh, contrôler de, et faire en sorte qu'on ait un groupe d'utilisateurs qui puisse inscrire ou enregistrer une personne, et un groupe d'utilisateurs qui a accès spécifiquement à une étape de, du programme. On peut aussi voir ceux qui peuvent analyser les données. Donc, on a tout cela qu'on peut, par exemple, configurer dans le système selon votre règles de gestion, vous pouvez appliquer certains contrôles d'accès, mais tout ceci est très flexible. Donc, euh, on a bien entendu, selon les cas, euh, cette possibilité de pouvoir euh, contrôler les accès à travers le partage et les rôles. OK, donc, nous avons aussi ce qu'on a... Euh, habitude de voir pour ceux qui déjà utilisent le tracker c'est la barre supérieure donc en fait euh, si vous avez peut-être remarqué au niveau du tableau de bord il y a les informations euh, liées à la personne dans le jargon d'HS2 on les appelle les attributs donc les informations qui sont en fait liées à la personne et qu'on ne veut pas suivre dans le temps donc ces attributs en question euh, doivent être généralement présents et plus ou moins fixés sur le tableau de bord pour que les gens puissent le consulter régulièrement. Par exemple, on a besoin de connaître le nom de la personne pour savoir duquel euh, tableau de bord se retrouve. Donc, l'identifiant, le nom par exemple, ou peut-être la ville par exemple. Et donc, on a cette possibilité de l'avoir soit à droite, mais aussi en haut, par exemple. Et en général, ça peut être convivial pour certains d'avoir cela en haut, qui si cela permet facilement de se retrouver et de savoir qui sont en train de saisir les données pour. Pour le patient pour lequel ils sont censés saisir et donc éviter les erreurs de saisie. Euh, ici, nous allons parler un peu de bon les anglais avaient ça Breaking Glass ici bon la traduction littérale c'est le verre. et en fait ce qui se passe c'est que euh, vous avez cette possibilité de faire de, de, des restrictions tout ceci est, est, est, est bien entendu paramétrable mais vous avez la possibilité de faire une restriction ne sorte à ce que lorsque quelqu'un a accès aux données d'une personne dans le système. Et que, par exemple, je vous donne un exemple, je suis dans un établissement de santé A et que je veux avoir accès euh, à, aux données d'un client qui vient de l'établissement B, par exemple pour euh, euh, le suivi euh, des, des traitements ARD. Euh, je peux en fait faire en sorte que le prestataire il ne puisse pas avoir accès directement aux données de l'établissement B puisqu'il ne fait pas partie de l'établissement B. Et donc, il doit faire une demande en disant, j'aimerais avoir accès à ce dossier ou aux données individuelles de ce patient qui est venu chez moi, qui provient de l'établissement B. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir, bien entendu, faire ces réglages-là. Tout cela va se voir en détail pendant euh, la formation. Mais bien entendu, sachez que tout ceci est configurable. Alors, vous avez bien entendu la possibilité de savoir avoir une information sur les saisies. Donc, si quelqu'un modifie une donnée, on peut savoir qui l'a modifiée. Et donc, ça euh, va euh, bien entendu avoir une traçabilité de, des modifications des données. Cela peut être important au cas où les données sont parfois modifiées de façon inopinée Et on aimerait savoir qui, par exemple, est en train de modifier les données. Alors, vous avez la possibilité de changer le, les mots de saisie. Vous allez peut-être remarquer, lorsque nous allons le voir la semaine prochaine, que vous avez deux modes de saisie, la saisie linéaire, la saisie tabulaire. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir basculer en utilisant l'un ou l'autre. Donc, c'est selon les préférences de utilisateurs, Certains utilisent le longitudinal certains sont plus habitués avec la présentation, la présentation tabulaire. Donc, vous allez essayer de voir ici que nous sommes en train de montrer euh, les différentes euh, façons dont la saisie peut se faire. Et nous passons donc, bien entendu, maintenant au, au, à la liste de travail. liste de travail, en fait, nous sommes parfois dans une situation où vous, en tant que prestataire, vous devez avoir la liste des personnes, par exemple, qui doivent venir aujourd'hui chez vous, donc qui ont pris rendez-vous, qui doivent venir aujourd'hui. Donc, le matin, par exemple, vous pouvez consulter cette liste. Et donc, effectivement, savoir qui euh, est censé venir. Euh, vous pouvez aussi avoir des, des, des, des, utiliser des filtres, par exemple, pour voir ceux qui ont manqué les rendez-vous, et peut-être les appeler. Vous pouvez aussi euh, vérifier par, avec des critères spécifiques. Euh, dans les nouvelles versions vous allez voir qu'il euh, y a encore des, des une, il y a des, plus de, de flexibilité concernant cette liste de travail. Mais l'idée de cette liste de travail, c'est de vous permettre en fait de pouvoir avoir euh, un groupe restreint de, de personnes que vous suivez et qui vous permet de faciliter la tâche lorsque vous voulez, par exemple, chercher un patient. Donc, par exemple, lorsque vous voulez voir les patients qui doivent venir aujourd'hui, vous pouvez créer une liste de travail comme ça pour avoir la liste des patients qui sont en même que les rendez-vous. Vous pouvez l'avoir, par exemple. Où vous pouvez voir, par exemple, l'information, par exemple, je veux voir que les patients de sexe masculin, les patients de sexe féminin, par exemple, sur les informations que nous pouvons avoir dans la liste. Alors, euh, vous avez, je pense que j'en ai parlé un peu, vous avez la possibilité de créer les relations. Donc, euh, par exemple, si nous sommes dans une situation où quelqu'un a eu la COVID, par exemple, il y a la possibilité de pouvoir visiter les cas contacts. contact. Et donc, ces quatre contacts sont automatiquement euh, générés dans le système. Et bien entendu, euh, on peut accéder à ces contacts euh, à travers l'interface du, du cas index, mais on peut aussi créer. Donc, on va essayer, par exemple, de créer ces, ces différents contacts. Donc, il y a quatre contacts, on peut créer ces contacts en même temps dans le système et donc, bien entendu, faire un suivi. Et donc, cela permet bien, de, dans notre cas de figure, de pouvoir bien contenir, par exemple, une carte. Donc, ici, euh, je, on est en train aussi de montrer comment on peut enrôler quelqu'un dans un autre programme. Donc, vous avez parfois, euh, par exemple, une personne je, euh, qui est, par exemple, euh, dans un programme de VIH qui a peut-être la tuberculose, on a la possibilité de pouvoir enregistrer cette personne dans le programme tuberculose. On peut aussi, par exemple, le faire pour les personnes qui sont, comment on appelle-t-on, qui sont des cas contacts, qui n'ont pas, par exemple, la COVID, mais qui sont des cas contacts. On les enregistre dans un système de cas contact et lorsqu'ils deviennent positifs, on va peut-être les enregistrer dans un autre euh, dans un tracker de suivi des personnes atteintes Alors, vous avez la possibilité d'avoir des indicateurs, euh, ce qu'on appelle les indicateurs euh, individuels. Vous avez aussi les indicateurs euh, qui sont plutôt les requêtes d'agrégation. Donc, on a ce qu'on appelle les indicateurs de programme individuel, les indicateurs de programme plus ou moins énergé. De, toute façon, en, de toute façon générale, Appellent tous les indicateurs de programme, mais vous avez donc bien entendu la possibilité de voir ces informations dans le système. Donc, on a par exemple des feedbacks qui nous envoient des messages, par exemple, selon peut-être selon euh, la pression artérielle, on peut dire que la personne souffre d'hypertension. Donc, on peut avoir un message, par exemple, on peut avoir l'âge de gestation ou euh, euh, d'autres informations, l'âge d'une personne, d'un enfant, par exemple, vous avez les indicateurs ici. Alors, euh, comme je l'ai un peu dit un peu plus tôt, vous avez la possibilité de créer des rendez-vous, de planifier des rendez-vous. Dans le tracker, vous avez cette possibilité de cliquer, lorsque vous avez cliqué, de renseigner l'information. Par exemple, pour la première visite d'une femme en, en situation prenatale, vous avez la possibilité de, en fait, de fixer le prochain rendez-vous. C'est la même chose pour la vaccination COVID. Vous avez la possibilité de... de fixer le prochain rendez-vous en disant revenez peut-être deux semaines plus tard, revenez. Un mois plus tard, et donc vous planifiez cela. Et le, la, le si vous avez un système de notification, à, vous pouvez en fait faire une configuration de sorte à ce qu'on puisse envoyer, par exemple, une notification par mail ou une notification par SMS, par exemple, dire à la personne qu'il faudrait, par exemple, se présenter à un établissement pour avoir ses soins. Donc, par exemple, c'est ce qui nous amène à, à vous parler des, des rappels. On a la possibilité d'envoyer des rappels aux gens pour leur parler, de dire venez venir à l'établissement en question pour pouvoir prendre par exemple votre vaccin, votre deuxième dose de vaccin contre la COVID 19, etc., etc. Ou une dose de rappel, par exemple, contre deux de la de vaccination contre la COVID 19. Vous pouvez effectivement prendre ça là-bas. Euh, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas euh, en fait mis en phase pour ma présentation. C'est que vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser le DHS2 ou le tracker pour faire, euh, faire la surveillance des, des maladies à potentiel. Et donc, par exemple, si vous avez euh, un exemple de cas d'Ebola, par exemple, euh, vous avez un cas suspect que, effectivement, le laboratoire vient de confirmer que c'est un cas d'Ebola, euh, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut générer une alerte et cette alerte peut être envoyée au responsable. Pour, euh, ou le service d'épidémie pour pouvoir prendre des actions. Donc, dès que l'information est disponible dans le système, une alerte peut être envoyée par SMS pour parler, pour pouvoir euh, signaler aux personnes qui sont au niveau d'épidémie. C'est aussi utilisé euh, pour euh, la gestion des seuils Donc, Lorsque vous dépassez le seuil d'épidémie, le système aussi peut envoyer une notification pour dire que vous êtes, si vous avez, euh, vous êtes, euh, comment on appelle, en vous avez en fait un nombre assez élevé de cas. Et donc, il est important de prendre des actions. Nous avons même un package pour la surveillance qui fait tout cela. Alors, ici, nous allons aussi voir ce qu'on appelle les sauts logiques ou les contrôles de qualité au niveau des données individuelles. Donc, on a la possibilité, selon ce que nous programmons, de pouvoir, bien entendu, masquer ou euh, afficher certaines données euh, dans le système. Nous avons la possibilité voir, de, de masquer les sections. Par exemple, si la section euh, est liée, euh, par exemple, euh, à, comment on appelle -on, au sexe féminin, cette section peut être masquée lorsqu'il s'agit de sexe masculin. Et ici, dans le cas de figure, c'est par exemple, lorsqu'on prend euh, AstraZeneca, il vous donne la liste des, des choses, des personnes, qui, des fabricants. C'est seulement la liste des fabricants d'AstraZeneca. Et donc, après, on a aussi juste le lot. Donc, il fait déjà un filtrage euh, euh, prédéfini. Et donc, vous avez aussi des données. Si vous avez remarqué bien, lorsque l'on choisit la, la date de, de, de lot, vous avez bien entendu la date d'expiration qui apparaît. Donc, on a bien entendu cette possibilité d'assigner d'affecter une valeur en champ. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, masquer, euh, afficher, euh, afficher, assigner des valeurs, envoyer des messages, euh, euh, envoyer des messages de, de, de mise en garde, etc. Donc, on a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Euh, nous allons voir tout cela en détail. Donc, euh, bien entendu, comme je vous ai dit, on a la possibilité d'avoir les messages d'avertissement okay, euh, au niveau de... Par exemple, de ces règles de programme, ou par exemple, si une personne n'est pas censée, elle est censée prendre trois doses de pour... produit. Ça, c'est la dernière dose, c'est la dernière dose et la personne plus... n'est plus censée revenir, etc. Donc, on a cette information qui apparaît à chaque fois que le prestataire peut accéder au, au tableau de bord du... du client. Alors, je pense que nous allons passer à Android. Euh, et ma collègue Sylvia va euh, prendre le relais jusqu'à la fin. Sylvia, je te passe la parole et j'arrête mon partage. Merci à tous. OK, merci beaucoup Adiri. Euh, donc, je vais essayer de partager mon écran. Euh, J'espère que mon écran est visible. OK, merci. Donc, euh, euh, je vais continuer euh, la section du webinaire sur cette partie d'Android. Donc, voir les fonctionnalités qu'il y a dans l'Android. Donc, euh, pour l'Android, sachez que euh, vous avez la possibilité d'avoir des données agrégées, OK? Et il y a les données d'événements. Et il y a les données de tracker qui sont euh, bien et bien configurées pour être affichées sur le, un portable euh, Android. Notre qu'il y a une fonctionnalité euh, plus efficace sur euh, l'Android, sur les tablettes ou les téléphones, c'est le, la possibilité de travailler en or en offline, c'est-à-dire sans connexion Internet. Donc, les interfaces de, de, de, des versions de DHS2 de, ont, ont été améliorées okay, au fur et du temps en fonction euh, de, de, des recommandations des utilisateurs. Et aussi, euh, il y a une partie d'analyse, il y a la visualisation des analyses des données qui ont été saisies en offline sur l'Android sur, euh, qui peuvent être analysées et visualisées sur des tableaux de bord. Euh, et la fonctionnalité de pouvoir euh, à, à afficher le, les programmes avec des couleurs spécifiques aussi est possible. Donc, il y a une partie de configuration euh, qui se fait euh, dans, dans, dans la partie du programme et cela permet d'appliquer de, de, okay, des couleurs ou soit des icônes okay, euh, au programme pour spécifier ces types de programmes. Dans, L'interface sur l'interface de l'Android. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette partie, il y a le programme de, de, de, de Child, Child Programme qui a le petit icône d'enfant et qui prend euh, une, une couleur euh, orangée ou une couleur jaune. Okay, donc, comme vous pouvez le voir sur la première images, euh, tous ces programmes sont spécifiés avec euh, une petite icône et une couleur représentative. Donc sachez qu'il y a cette possibilité aussi d'associer de, de, des, des couleurs, en fait des icônes aux au, éléments de données qui ont euh, des options, donc des ensembles d'options. Donc, toute cette configuration se fait dans la partie de maintenance, dans la partie du programme. C'est toutes ces configuration qu'on aura à voir la semaine prochaine. Maintenant, euh, sachez que la, la configuration okay, des de, de programmes trackers pour la visualisation sur les, les, les tablettes ou sur les devices Android sont configurées sur le web. Donc, toutes ces configurations sont faites sur le web et notez que près de toutes les, les programmes trackers sont accessibles automatiquement sur euh, les tablettes, sur, sur les devices Android. Euh, avec juste quelques configurations à faire. Donc, euh, comme je l'avais dit, la, la plus, euh, la, la, la configuration, la, la, la, la, la fonctionnalité okay, de base de, de, de, de l'Android ou bien de l'application sur des androïdes et la possibilité de, de fonctionner sans connexion internet, c'est-à-dire être en offline, mais pouvoir collecter des données, pouvoir stocker ces données qui ont été collectées dans, automatiquement sur euh, la, la, la, la tablette ou l'appareil, la okay? et qui pourraient être analysées aussi. Donc, une fois que ces données ont été conservées sur la tablette en offline, on a aussi la possibilité de synchroniser euh, toutes ces données-là une fois que la connexion Internet est rétablie ou soit une fois que la connexion Internet revient sur l'appareil en question. Donc, euh, toutes ces configurations-là se font comme, ce, comme euh, ça se voit sur ces images. Donc, il y a juste un bouton qu'on clique et automatiquement la configuration euh, la synchronisation pardon, permet de renvoyer toutes ces données sur le web. Donc, euh, d'autres fonctionnalités sur euh, les appareils Android est que vous avez la possibilité de faire des recherches sur spécifiques comme sur le web au niveau du tracker. Vous avez la possibilité d'avoir jusque les données ou soit les personnes. Qui, ou soit les patients qui vous sont assignés. Donc, lorsqu'on filtre par l'assignation, la liste sera automatiquement filtrée et on aura l'aperçu des patients, okay? par exemple des patients qu'on devrait visiter journalièrement. Donc, la, le, la liste des patients sera filtrée comme telle. Donc, euh, il y a une, aussi, une possibilité, une autre fonctionnalité, c'est de, de, de, de pouvoir créer okay, des, des, des, des événements et aussi pouvoir programmer des événements euh, exactement comme on peut le faire sur euh, l'application la, web. La possibilité d'analyser ou soit de voir les patients et les, les, les individus enregistré enregistrer ou enroulé dans un programme tracker est possible sur les appareils Android. Donc, vous avez la possibilité de, de sélectionner les, les, les patients et de capturer automatiquement les coordonnées géographiques de ces patients-là sur les appareils et euh, pouvoir aussi capturer les informations en polygone, c'est-à-dire prendre toute une zone, quadriller toute une zone et recueillir toutes ces euh, coordonnées géographiques-là pour représenter les individus et des zones. Donc, sachez qu'il y a aussi euh, maintenant euh, le, maps, le MAPS qui est intégré dans l'application euh, des DHS de, de, de mobile. Donc, euh, cela vous permet aussi de, de, de présenter la, la, la distance entre le point de votre présentation, là où vous, vous êtes positionné, et à un point X. Donc cela permet par exemple de quitter une position et de se rendre euh, à, au domicile ou euh, à la position d'un patient. Euh, D'autres fonctionnalités qu'il y a dans l'application mobile est que vous avez la possibilité de capturer okay, les informations, de capturer les codes cuillères ou soit les barres QR, automatiquement, comme le montre l'image ici, la vidéo, la petite démonstration. Donc, euh, on a aussi la possibilité de rechercher les patients qui sont déjà enregistrés à base, à la, avec des codes QR de ou soit des barres de code. Il ne suffit que de... Cliquez sur le bouton de recherche et euh, ouvrir la, la caméra, scanner le code en question et automatiquement le patient est recherché. Donc, il y a aussi différentes possibilités de rendu. Okay, cette fonctionnalité est associée à... à, à, associée à au mobile. Donc, vous avez la possibilité de configurer au niveau du programme en, en ligne, en, sur le web, pardon, et d'avoir ce rendu automatiquement sur le mobile. Donc, on va voir comment configurer ces, ces, ces rendus-là la semaine prochaine sur l'académie. Donc, on a la possibilité d'avoir de, des boutons, des, des radios boutons en, en forme horizontale, soit verticale. Ou soit d'avoir des checkbox aussi, on a cette possibilité de configurer les listes d'options comme telles. Euh, s'agit que la possibilité d'avoir des, des filtres, des filtres au niveau du web pour avoir, par exemple, les événements, ou, les événements, ou soit les patients qui sont assignés à un utilisateur, ou bien de voir une liste spécifique de patients X. Euh, par exemple, de liste de, de patients qui, qui doivent être visités, une liste euh, custom, c'est-à-dire personnalisée, qui doit être visitée, par exemple, aujourd'hui. Sachez que cette fonctionnalité aussi est possible sur… Euh, la partie mobile. Donc une fois cette configuration faite sur le web, automatiquement on a la possibilité d'avoir cette, cette fonctionnalité de, de, de cette fonctionnalité personnalisée sur le mobile pour filtrer la liste des entités enregistrées. Donc les, la, la fonctionnalité d'analyse aussi est ajoutée au mobile. Euh, on a la possibilité d'analyser les données, okay, les données en offline, sans la connexion Internet et d'avoir ces rendus, soit par des, des diagrammes, des diagrammes en barre, des diagrammes linéaires euh, ou soit des valeurs uniques, okay, comme on le fait sur le web. Donc, euh, voici quelques images de, représentatives de ces diagrammes et de ces type d'analyse qui est possible sur le mobile. Donc, vous pouvez aussi faire l'analyse en switchant, en partant d'une période à une autre ou faire, ou faire une comparaison des valeurs ou des indicateurs d'une période à une autre sans avoir la connexion Internet et euh, pouvoir partir d'une unité d'organisation à une autre aussi. Maintenant, euh, on va essayer de, de voir les fonctionnalités qu'il y a au niveau du web pour, pour euh, l'analyse, les outils d'analyse possibles, mais notez que l'académie la, la, de la semaine prochaine n'en tiendra pas compte sur euh, les, les outils d'analyse. Euh, certes, on aura à utiliser certains, mais l'académie la, la, serait plus euh, focus sur la configuration du tracker. Donc, notez qu'il y a des applications d'analyse okay, dans le DHS2, qui est le, le, le visualiseur, okay, le tableau croisé dynamique, euh, la carte, pour visualiser les données sur carte et pouvoir euh, ajouter tous ces graphiques-là ou ces favoris-là sur des tableaux de bord. Voici euh, l'aperçu de, de la nouvelle application de Line LineListen. OK, donc euh, il y a l'application Rapport d'événements, Rapport d'événements qui est euh, intégré dans le corps de DHS2. Je crois que beaucoup de gens le connaissent. Donc cette application a une fonctionnalité qui permet de, de, de partir de tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire voir des données en agrégé, en tableaux croisés dynamiques, ou soit de voir des données en liste linéaire, en line listing, une à une. Donc, cette euh, fonctionnalité de liste linéaire a été implémentée dans une nouvelle application, OK, qui est possible à partir de la version 2.38. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup d'ajouts sur cette application. Donc, euh, comme vous voulez voir, déjà l'interface, le design qui change, OK, et on a la possibilité aussi de prendre d'utiliser des dimensions. Donc, avant, on n'avait pas la possibilité de, de prendre des dimensions d'unité d'organisation, par exemple. Mais avec cette nouvelle application, on a la possibilité d'utiliser cette dimension d'application, d'unité d'organisation, pardon, et d'autres dimensions, euh, par exemple, de, de catégories. Euh, on a la possibilité aussi de, de choisir... Euh, euh, des, des éléments, okay? des éléments de données, des attributs d'un programme à un autre, euh, pardon, d'un stade à un autre, et pouvoir faire l'analyse sur le et, et sur le ou. Okay? Donc, aussi, il y a la possibilité de, de, de faire du drag and drop, c'est-à-dire prendre un élément, le déplacer pour aller en haut, donc le positionner en première, le en fonction de, de, de, de son choix sans revenir et décocher et retirer un à un. Donc, vous pouvez voir que cette fonctionnalité est plus fluide comme on le fait dans, dans, dans le visualiseur. Donc ici, on a euh, la possibilité de, de, de visualiser des données. Donc ici, on peut voir euh, l'ancien, l'interface de l'ancien ou bien l'application le, le, rapport d'événements okay, qui permet de, de, de faire l'analyse en tableau croisé dynamique. Donc le, le premier image représente l'analyse en tableau croisé dynamique et ce d'en bas permet de, de faire la représentation en liste linéaire ou du line listing et l'image, le, le, le troisième image en bas permet de représenter ces données-là en diagramme. Et donc, voici euh, la possibilité d'analyse des, des, des événements ou soit des enroulements au niveau du tracker ou du événement. Donc, sachez que la, la, la, la, la formation, l'académie de la semaine prochaine sera sur la configuration et non sur l'analyse des données. Donc, ici, oh, dans le tracker, ou bien dans le avec les données tracker, on a la possibilité d'analyser okay, les données de type euh, option, option set, c'est-à-dire qui ont des ensembles d'options. Donc, on peut choisir ces ensembles d'options-là et visualiser les données en fonction de ces ensembles d'options. Donc, vous pouvez voir, par exemple, ici sur l'image, euh, l'élément de données de, de vaccin qui a la liste des, des types de vaccins de, de COVID qu'il qui y en a. Donc, cette représentation peut être faite en diagramme, comme le montre le, la deuxième image. On a le nombre de, de personnes vaccinées à AstraZeneca, le nombre de personnes vaccinées euh, en Pfizer, etc., etc. Donc, il y a euh, cette analyse euh, standardisée qui est possible avec le rapport d'événements. Euh, avec euh, euh, les, les indicateurs, OK, on peut maintenant euh, faire un cross-check, c'est-à-dire euh, utiliser les, les, les indicateurs, utiliser les indicateurs de, de type tracker, c'est-à-dire les indicateurs de programme et les indicateurs de données agrégées, OK, ensemble pour faire des sorties, d'analyse pour... Euh, aussi euh, mettre ces, ces, ces graphiques sur le tableau de, de bord pour visualiser et essayer de faire une triangulation entre les données. Donc ici, avec l'image, vous pouvez voir que euh, les, les données sur les données, à, sur un indicateur sur les données agrégées peut être créé avec les données agrégées, comme nous le savons tous, et aussi des indicateurs basés sur les données de type tracker, okay, ou soit les données d'événements peuvent être créés avec les indicateurs de programme, okay, ce qui est sur la colonne en, en orange, la colonne en orange ici. Euh, en troisième position, on a la possibilité, par exemple, de faire des indicateurs de, de, de, de couverture. Okay, qui permettent de, de prendre des données de type agrégé et les données de type tracker combinées pour faire un indicateur qui permet de, de sortir euh, des sorties de, de, de couverture. Okay, donc cette possibilités là elle euh, a avec les fonctionnalités. Ici, on a la possibilité de, de, de visualiser des données euh, de type tracker, c'est-à-dire les données individuelles qui ont été saisies en fonction de tableau croisés dynamique, c'est-à-dire ces données sont agrégées okay, en fonction des éléments qui ont été choisis pour l'analyse et ces données seront agrégées automatiquement comme le montre l'image ici sur le travaux. Donc, euh, avec l'application rapport d'événements, on a la possibilité d'avoir ces données-là en tableau croisé dynamique. Euh, avec l'application rapport d'événement, toujours, il y a la possibilité de switcher, de, de, de prendre des données, okay, ou soit des éléments de données, des attributs et tout, des informations d'un programme SAD d'un stade de programme à un autre. Donc ici, on peut choisir l'examen clinique et prendre euh, une information à ce niveau et passer du de, de, de, de stade de laboratoire et prendre les informations de laboratoire pour afficher, pour avoir les données d'enroulement. Donc avec d'autres avec les anciennes fonctionnalités de rapport d'événement, on n'avait pas la possibilité d'avoir des données des différents stades en fonction de l'enroulement. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut avoir des données sur plusieurs stades d'un programme. Donc ici, voici l'aperçu euh, de, de, de, de... linéaire, comment ça se présente, de, de, des événements, ou soit d'un individu avec ces événements qui peuvent être présentés comme tels. Possibilité d'analyser des données, en, de données de type tracker okay, sur une carte. Donc, uh, uh, ici, vous pouvez avoir uh, l'aperçu la avec les indicateurs qui ont été créés uh, sur la couche thématique. Donc, en gros, le, le nombre est regroupé et est uh, représenté en fonction d'une légende avec des couleurs spécifiques. On a aussi la possibilité d'individualiser cette donnée-là, aller plus en détail pour voir cette donnée euh, en fonction de la localisation. Et, Donc, si, est la, localisation est, est créée, si la localisation est créée, si la localisation est collectée, est euh, on a la possibilité de présenter et représenter ces données-là okay, sur une carte en fonction d'une saute et de représenter ces données euh, sur des individus d'une même zone donnée. On a la possibilité de représenter sur la carte les, les, les données, de, les individus, pardon, avec euh, euh, leurs relations. Donc, euh, avec Diri, on a vu qu'il y a la possibilité de créer les, les, les relations entre les cas et les cas index, par exemple, dans le cas de COVID. Donc, on peut représenter ces Contact et ses, et ses con les, les contacts et leurs index euh, sur une carte si toutefois les localisations de ces personnes-là ont été euh, collectées à la base. Donc, voici euh, la possibilité et l'aperçu sur une carte. Donc, sachez que dans les DHS, il y a aussi la possibilité de créer ces applications et qui peuvent être euh, Uploadé, télécharger et installé sur l'application DHS de Web en ligne. Ici, euh, voici la représentation, mais l'image montrant l'application personnalisée okay, qui a été faite dans le cas de COVID pour euh, présenter ou pour représenter euh, automatiquement un certificat de vaccination d'un individu, d'un patient qui a été vacciné et aussi pouvoir euh, euh, présenter sa, son passe vaccinal, okay, son passe sanitaire, euh, et pouvoir télécharger toutefois aussi ce passe sanitaire dans le DHS 2 euh, Voici une autre application personnalisée qui a été créée dans le cas toujours de COVID qui permet de représenter euh, les cas contacts, les, les cas index et leurs contacts. Okay, et pouvoir euh, euh, filtrer. Donc, ici, on a la possibilité de filtrer en fonction de, de, de, des informations. Par exemple, sur l'analyse, comme en bas de cette image, on a la possibilité de voir juste les cas qui ont été confirmés, le, les cas index qui ont été confirmés et leurs contacts qui ont été et, énumérés. Et Donc, voici une, une application aussi personnalisée qui est là donc pour la communauté, qui peut être utilisée sur n'importe quel dhjs de web. Voici une autre application personnalisée aussi, toujours dans le cas de COVID, qui a été élaborée et qui permet de représenter les cas, index et leurs contacts, et aussi avoir des informations plus détaillées de ces cas ou de ces euh, contacts-là, euh, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a le nom, les, les autres in informations sur euh, un patient en question. Donc euh, cette fonctionnalité qui n'est pas disponible sur la carte. Donc il a eu euh, d'autres euh, applications qui ont été créées pour pallier à ces problèmes. Euh, maintenant, on Revenons aux questions de performance. Sachez que euh, les versions de DHS, les nouvelles versions de DHS ont été beaucoup améliorées, euh, surtout au niveau du tracker, euh, selon les, les, les différentes implémentations qui ont vu le jour dans des pays. Donc, euh, il y a eu des améliorations considérables, surtout au niveau de, de, de la vitesse. Okay. Donc, euh, comparé à la version de POET35, les, les nouvelles versions de, de, du jour ont vu d'autres améliorations côté performance et côté rapidité. Donc, euh, pour le cas de COVID, par exemple, euh, l'implémentation les, les, les, a été faite sur une grande échelle. Donc, euh, euh, par exemple, euh, pour le Togo, il y a eu des... des des cas, des, des, des tracking Entities, les entités qui ont été enroulées jusqu'à des millions de personnes. Donc, cela a permis au DHS de euh, s'améliorer de sur des versions, sur des nouvelles versions, surtout pour le côté de, de la rapidité, côté de serveurs et autres. Okay. Donc, euh, euh, voici un peu. Le flux, comment a, a, le, le DHS2 a vu le jour euh, jusqu'à les modifications, les, les, les améliorations de performance aussi qui ont été représentées okay, à ce niveau. Donc, selon les, les, les statistiques ou bien les implémentations qui ont vu le jour dans des pays, les implémentations de programmes trackers qui ont vu le le jour dans des pays, OK, on a effectué un petit sondage, soit une campagne qui permet de noter que euh, le, le, un programme, le programme de vaccination euh, a été implémenté en Bangladesh et a été utilisé sur 400 sites, OK, soit au total 35 millions de personnes, d'entités, de, de, de personnes enroulées dans le programme tracker qui se sont fait vacciner. Donc, aussi au niveau du Sri Lanka, okay, le, le programme de vaccination contre COVID il y a aussi été implémenté, okay, qui permet d'enrouler de, de, ou bien d'enregistrer en, 60 000 personnes okay, par jour et soit au total 16 millions de personnes qui ont été suivies dans le, le programme de vaccination contre COVID au niveau du Sri Lanka. Au Rwanda, on peut aussi énumérer, euh, dans le cas de COVID, 1,5 million, million de personnes qui ont été enregistrées, à voir 100 000 personnes par jour. Donc, euh, toutes ces informations ou toute cette toutes ces implémentations qui ont vu le jour dans les pays ont énormément aidé l'équipe de DIHS à avoir euh, euh, à avoir une idée et pouvoir faire des améliorations. Donc, l'objectif, euh, par exemple, au Rwanda, est d'atteindre 3 millions en 2021, voire 7 millions de personnes enroulées dans le programme de COVID en 2022. Donc, pour la, stabiliser, la stabilité euh, pour l'amélioration des versions de DHIS2 à venir, euh, il y a eu, il y a des, des, des, des rôles, des, euh, il y a un programme qui est euh, établi au niveau de l'OSLO qui qu'ils suivent et au niveau des risques qu'ils suivent pour euh, des nouvelles sorties de DHS2 de, sur euh, une année. Donc, euh, euh, voici un peu l'échelle ou le, le calendrier qui est établi. Okay, pour pouvoir faire sortir des nouvelles versions de DHS-2 ou de pouvoir améliorer okay, les anciennes versions et de pouvoir faire de nouveaux releases. Donc, de janvier à mars, il est planifié de faire sortir, euh, euh, de faire sortir une nouvelle DHS-2. Okay. Et euh, en septembre, notez qu'il y a euh, une réunion euh, annuelle qui est faite sur... Euh, les nouvelles fonctionnalités à, à, la nouvelle fonctionnalité, ou bien les fonctionnalités que les HISP aimeraient avoir pour euh, dans les futurs dhs 2 et pouvoir les implémenter. Jerry euh, en a parlé un peu, sachez qu'il y a euh, une nouvelle interface pour euh, le tracker, l'interface le tracker, de tracker de ces trackers en ligne. Qui, qui est en cours de, de configuration ou bien de, de, de finalisation. Donc, cette application, application aura d'autres nouvelles fonctionnalités qu'on aura à voir okay, et à tester. Donc, sachez que déjà, le, le tableau de bord de l'entité a changé, qui a été euh, amélioré euh, suite au... au, au, au feedback ou, ou reçu pour sur les utilisateurs donc euh, euh, aussi la possibilité de filtre est plus détaillée ok le, le, le, le, le, le filtre est plus poussé au niveau du au niveau de l'arrière-plan qui permet de déceler aussi les doublons les entités en doublon en doublons et euh, aussi d'autres d'autres fonctionnalités qui permettent Okay. de pouvoir euh, fusionner ces doublons-là en eux. Donc, l'interface de, de de, de, de l'application Tracker a été aussi modifiée et qui est devenue plus performante sur euh, la nouvelle interface. Donc, voici un peu l'aperçu de, de, de, de, de la nouvelle application Tracker qui, Aura, qui fera le, qui fera le, le point de, de visualisation dans les nouvelles applications. Donc, cette application est toujours en cours de développement. Euh, cela est possible sur la version 2.38, mais n'est pas encore stable euh, pour cette version. Donc, euh, voici l'aperçu de tableau de bord d'une de, personne enregistrée à partir de l'application Tracker, de la nouvelle application Tracker. Donc, vous pouvez voir qu'en haut ici, on a l'information de profil qui est passée en haut. Euh, on a aussi la possibilité automatiquement de modifier sur Edit et modifier le nom ou soit le sexe automatiquement. Euh, juste en bas, on a les informations sur l'enroulement donc euh, les, les programmes, les différents programmes dans lesquels euh, l'entité en question fait partie. Donc ici, on peut voir que l'entité fait partie de deux programmes, qui est le programme de TBI et le programme de palu qui est malaria. Euh, juste en bas aussi, on a les, les, les programmes dans lesquels ces patients ont été inactifs. Okay. Donc, on les a enroulés, mais qui n'ont pas été enregistrés. Et aussi d'autres, les autres programmes qui sont qui sont euh, dans le système, qui ont été configurés dans le système et qui, s'il y a lieu, de pouvoir enrouler ce patient dans les autres programmes. Donc, juste à côté, on a euh, les relations, c'est-à-dire les relations entre les entités. Donc, si cette entité a été en relation avec une autre. Euh, entités, euh, automatiquement sur euh, la droite, on aura ces entités-là qui seront listées à ce niveau. Donc, euh, toujours sur le tableau de bord de l'entité, vous, vous pouvez voir que cette nouvelle application permet d'avoir de, de, de, de, de, aperçu, un aperçu plus, plus dynamique ou plus fluide comparé à l'ancien. Donc ici, euh, juste euh, au niveau des événements, la liste des événements de tous les stades euh, qui ont été enregistrés apparaissent automatiquement l'un après l'autre. Donc euh, il y a aussi la possibilité de, de, de configurer. Le configurer les éléments de données ou soit les informations à apparaître euh, en fonction de, de, des stades en un autre. Donc, on a la possibilité de comparer automatiquement les éléments de données ou soit les informations qui sont dans des stades la même information qui se répète dans des stades différentes. Donc, aussi, on a la possibilité de voir euh, le, le, les, les informations d'alerte Juste en haut, vous avez euh, ces informations d'alerte qui s'affichent euh, claires okay, permettant d'afficher de, de, des messages d'erreur, permettant d'afficher des messages de, de, de, de rappel, okay, ou bien de mise en garde et avec les couleurs. On a aussi la possibilité d'avoir les feedbacks, les feedbacks qui sont configurés à partir des, des, des règles de, de programme, soit des contrôles. Qui, qui permettent d'afficher ces messages de rappel pour l'opérateur de saisie ou, ou les utilisateurs dans, dans la base. Aussi, il y a les indicateurs qui peuvent interagir automatiquement avec cette interface-là et aussi la possibilité d'appliquer la légende euh, à ces indicateurs pour assigner, euh, euh, par exemple, le, le, la marge de, de, de valeur qui, qui est appropriée. OK. Donc voici un peu le résumé de l'application de l'interface la, de, de, de, de tableau de bord de l'entité. Donc ici, euh, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée qui permet de, de reconnaître en fonction des informations C10 ou des informations configurées, de re remonter certains doublons. Donc s'il y a possibilité de doublons dans le système, automatiquement ces informations, bien ces personnes en doublons peuvent être décélées et renvoyées euh, sur la base de certains critères de sélection. Donc, euh, une fois que les informations d'un patient ou bien d'une entité sont, sont saisies dans le système, le système peut automatiquement vous envoyer un message de notification comme ici le montre en haut dans le cadre jaune que ces patients-là ont déjà des informations, sur des, des mêmes informations ou bien les informations communes avec une autre, euh, un autre patient dans le système. Donc, si vous, vous voyez que cette personne est en doublon, si cette personne est en doublon, donc vous pouvez cliquer sur le bouton en bas et automatiquement, le système même permettra de fusionner ces deux entités-là pour faire une entité, soit un seul patient dans le, la, la, le système ou soit dans la base de THS2. Donc voici euh, la, la possibilité, ok, donc comme je l'ai dit, d'avoir euh, le, le, le, les éléments qui peuvent être affichés d'un stade à un autre. Qui okay. ici par exemple les informations des stades qui ont été des, des, des, des événements d'analyse qui ont été faites. Donc on peut pouvoir afficher ces informations là et pouvoir comparer automatiquement ces informations. Donc, euh, voilà la fonctionnalité qui est euh, ajoutée avec le la nouvelle application de tracker. Donc, la possibilité d'identifier les doublons dans le système en fonction de certains critères, par exemple des attributs, les noms, les prénoms, l'âge, la date de naissance, si ces informations se répètent et qui sont euh, les mêmes. Donc, le système décélera automatiquement ces personnes comme des doublons. Et vous avez la possibilité maintenant de pouvoir les fusionner si ces patients-là ou ces entités-là sont et, et véritablement des doublons dans le système. Donc, cette, euh, comme je l'ai dit, cette euh, nouvelle application de, de tracker qui okay, est possible à partir de la version 2.37 ou 2.38, mais qui est toujours en cours de développement. Donc, voici un peu euh, l'aperçu des, des, des, des différentes fonctionnalités qu'on a dans le DHIS 2. Je suis arrivée à la fin des de, de présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou soit euh, dans l'application Slack et nous prenons le temps de vous répondre. Merci. OK, merci beaucoup, Thierry et Silvia, pour cette uh, belle présentation. Uh, je pense que vous avez fait le tour de, de ce qui a été mis en place uh, pas longtemps dans le DHSE afin de nous permettre de, de l'utiliser convenablement, de faire cette uh, line listing, uh, de pouvoir analyser les données uh, sous forme graphique, les données trackers sous forme graphique sous forme tabulaire, de pouvoir euh, déceler les éventuels doublons euh, enregistrés déjà dans le système. Et le système vous permettra de, de voir si éventuellement ces personnes euh, sont doublons ou les enregistrent en plus. Donc, il y a eu ces euh, ajustements encore effectués pour nous permettre euh, d'avoir un DHS2 très solide euh, qui va nous aider dans, dans notre quotidien. Vous avez parlé de beaucoup de choses, euh, je tiens à vous féliciter pour cela. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Je m'en vais voir. Euh, oui, la présentation vous sera partagée euh, plus tard. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir tout ça. Il n'y a, a pas de souci. Euh, Bonjour, est-ce que la modification du nom sur euh, l'Apps Web Tracker et impact sur l'ID? Euh, bon, nous avons quelques questions. Euh, donc, euh, j'aimerais euh, poser la première question que je vois ici. Euh, quand nous essayons de fusionner, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des ID? Euh, Sylvia, nous avons une première question. Uh, OK, donc uh, ici, il y a la question de, est-ce que la modification du nom sur l'application web WebTracker uh, a un impact sur uh, l'idée? Donc, uh, sur uh, le, le, le nouveau ou l'ancien, le, la modification des informations de nom, de prénom, de, de, de, de la modification des informations sur les éléments de données n'ont pas d'impact sur l'entité ou soit l'idée qui est générée en arrière euh, de, du système tracker. Donc, euh, l'idée est générée une seule fois et qui permet d'avoir cette entité-là, de reconnaître cette entité dans le système de DHS2. Euh, indépendamment de, des informations du nom et de prénom. Merci. Euh, ok, merci. Je pense euh, ouais, Il y a euh, une deuxième question. Ok, tu peux y aller. Oui, il dit, si, bon, soit si on fusionne, euh, si on fusionne un des idées est supprimé. Oui, euh, la fusion au fait, permet d'avoir une seule entité dans le, dans le système. C'est-à-dire, si on a deux à ballot, deux à ballot comme entité ou soit comme personne qui a été créée dans, dans, dans le système, alors la fusion permettra de, de, de fusionner ou de mettre ces deux entités à ballot en eux et euh, avoir tous les événements ou soit toutes les informations de, de, des deux côtés en une seule entité maintenant qui, est peut, qui va être visualisée ou bien qui va être analysée dans le système. Merci. Euh, ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a déjà de, de très belles questions. Euh, je sens que l'académie sera vraiment... Euh, monter pour euh, les experts qui utilisent déjà le tracker qui veulent en savoir beaucoup de plus et euh, je vais demander à nous les débutants euh, de nous préparer euh, à rapidement comprendre les aspects liés au tracker afin qu'on puisse euh, tous ensemble évoluer convenablement euh, je vois une question de Soro aussi. Ok, oui, euh, la question est-elle, si ces deux contiennent des données, est-ce que l'une des données est perdue? Non, le, le, les données ne sont pas perdues, mais plutôt les données sont fusionnées en eux. Donc, les données sont fusionnées en un, même les événements, les événements qui, qui ont été saisis, seront fusionnés pour une seule entité en question. Merci. OK, d'accord. Je pense que euh, nous allons, au cours de l'académie, euh, voir la version pratique euh, liée à, au volet fusion euh, de ces données-là. Euh, d'accord. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je regarde encore. Um... Oui, bonsoir, je vois une main levée, oui, bonsoir. Oui, c'est oui, Jean-Louis de centre Bangui. Ok, allez-y. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, vraiment félicitations aux, aux collègues qui ont présenté. C'était vraiment très riche en information et ça nous a donné un avant-goût pour euh, la semaine prochaine. Alors, j'avais des questions, des, des, des préoccupations euh, par rapport à, à la capture, la, la, la, fonction, la fonctionnalité de capture et la fonctionnalité de saisie tracker. Vous avez dit que la fonction de capture est adaptée pour, par exemple, les, les enquêtes ou bien les sondages. Alors, mais est-ce que c'est par, est parce que l'enquête est déterminée dans le temps parce que tel que vous avez présenté, je vois c'est la même procédure d'entrer de, les données. C'est la saisie seulement des données sur un formulaire et que euh, pour l'enquête ou bien sur la saisie. La seule différence, c'est que l'enquête ou bien le sondage est limité dans le temps. On prend l'information et on vient en analyse, on sort le rapport. Ça, c'était la, la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'identification unique idée. Euh, vous avez dit que dans le tracker, le tracker permet de générer l'identification des, des, des, des automatiquement. Mais prenons le cas de VIH, qui, qui est un programme qui était déjà implémenté depuis longtemps dans le pays, où on a formé tous les agents de santé à attribuer un identifiant à, à, à, à toute personne dépistée VIH positive, que ce soit les femmes enceintes ou euh, le reste de la population. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce qu'on rentre l'identifiant qui est dans le, sur le dossier du patient ou bien on laisse la latitude à la, à la plateforme à DHS de nous générer l'identifiant? Ça, c'est un, deux. Bon, le, la troisième question, c'est un peu spécifique pour notre cas. Nous avons euh, paramétré euh, dans le DHS-2 déjà avec l'appui de l'IFS ouest-africain. Euh, pour générer les passes vaccinales. Mais même ce matin, beaucoup de, notre QR, on n'arrive pas à le lire. On n'arrive pas à le lire avec les, les Android, tout ça au niveau des aéroports ou des autres pays. Et les, les, les autres autorités qui voyagent ils reviennent souvent vers nous pour dire que notre QR n'arrive pas, pas à le lire avec l'application sur les Android. Comment on va faire Voilà, en quelque sorte, mes trois préoccupations à vous. Ok, merci beaucoup. Donc, euh, euh, on va essayer de, de, de, de répondre. Donc, premièrement, c'est l'application Capture. Donc, euh, ceux qui ont les, les versions de DHS2, là, à partir de 38, que le nouveau Capture est possible. Donc, les anciennes versions de DHS2, vous avez les deux applications on a saisi Tracker et on a l'application Capture. Donc, à partir de la version 2.35, vous avez la possibilité d'avoir les programmes Tracker au niveau de Capture. Donc, avec l'application la, Capture, vous avez euh, les programmes Tracker où vous pouvez sélectionner et enrouler les entités à partir de l'application Capture. Mais avant les, les versions 2.35, les programmes Tracker n'étaient pas assignés à l'application Capture c'est uniquement avec l'application Saisie Tracker, OK? Maintenant, avec la version 2.38, il y a la possibilité, avec l'application Capture, d'avoir un nouveau interface, une nouvelle interface de, de, de, de, du tableau de bord de l'entité. Euh, si vous avez remarqué, bon, ceux qui ont la possibilité d'avoir des programmes Tracker avec l'application la, la, saisie, saisie Tracker, L'interface de, de, de, de, de l'entité, quand on enroule un patient et on, on part sur euh, un autre, une autre interface pour avoir euh, les, les stades, vous, avez, vous allez voir que ça change en fonction de, de la présentation qu'on vient de faire. Donc ça, c'est l'application Capture, le nouveau, euh, ou bien la nouvelle euh, interface qui va être appliquer au programme tracker à venir. Sinon, l'application capture qui est là est toujours pour les deux, soit saisie d'événements, soit saisie capture, choisie tra programme tracker, pardon, pour les deux à partir de la version de 2.35, à partir de la version 2.38, pardon. Si j'ai bien répondu. Euh, pour le deuxième, qui est l'idée en question? L'idée pour, pour le programme de, de patience sous ARV dont vous parlez, on l'appelle l'attribut. C'est un, un élément, l'attribut, on va le voir les, la semaine prochaine. C'est quoi les éléments de données, c'est quoi les attributs. C'est un, un, un, un, un métadonnée dans, dans le DHS de qui a été configuré, qui a été paramétré. Même la, le, le code ARV en question a été paramétré. C'est différent de l'idée dont je j'en je, ai parlé bien l'idée dont vous êtes en train de parler qui est que le système lui-même génère. Cette idée-là même n'est pas euh, présente au niveau de l'interface d'utilisateur, c'est-à-dire au niveau du de, de, de tableau de bord de l'entité. Cette idée-là, mais ce UID n'est pas euh, représentée. Okay? C'est juste uniquement au niveau des API qu'on peut récupérer cette information en question. Donc, ces UID est, c est une idée différent de, de, des attributs qui ont été configurés dans un programme tracker. Euh, pour euh, la partie de passe vaccinale de COVID, je crois que euh, vous êtes déjà en, en, en collaboration ou bien en... Mais avec euh, ISP. Et vous avez nos mails, vous avez nos, les, les, les numéros. Donc, euh, s'il si y a des, des inquiétudes, je crois que vous avez euh, tout le feu vert de, de communiquer directement avec ou euh, du VCA. Bon, je laisse les autres collègues s'ils si ont d'autres réponses à ajouter. Merci. Allo, je peux merci parler. De oui, oui, le bon. Oui, je ne sais pas si vous m'attendez. Oui, on t'entend bien, on t'entend bien ici. Ok. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, merci, Jean-Louis. Euh, pour la question, euh, la dernière question concernant les passes vaccinales, euh, je pense que oh, il y a, sur les passes vaccinales, il y a un lien qui existe et qui permet de lire automatiquement, mais si, peut-être peut il peut y avoir des petits soucis au niveau du serveur ou je ne sais pas, mais chaque fois qu'il y a des soucis, seulement vous remontez l'information et ça sera réglé. Sinon, on en avait discuté euh, auparavant, donc les liens ne fonctionnaient pas. Mais après, il y a eu un travail là-dessus, ça fonctionnait correctement. Mais nous n'avions pas d'informations qu'il y avait eu problème à ce niveau. Okay. Merci. Merci beaucoup. Euh, on va peut-être euh, te remonter l'information. Merci beaucoup pour les éléments de réponse. C'est ça. Oui, allô, Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, allô. On t'entend, Agno Malheureusement, je parle de Et bon. Euh, je n'ai pas entendu les autres quand même. Je voulais, au début, j'avais entendu Sylvia. Je voulais juste dire par rapport à l'IT. Même si vous avez un, un ID généré peut-être dans votre centre de prise en charge, vous avez la possibilité de. De créer un champ qui va vous permettre de loucher l'information, l'idée générée dans le centre, dans le DHS2, en plus de l'ID que le DHS2 peut encore générer. Donc, il peut avoir de ID, c'est au cas par cas. Euh, donc, ce serait bien de mieux connaître euh, votre cas de figure et éventuellement vous proposer quelque chose. Par rapport, puis, euh, je pense que si c'est déjà. Euh, je pense qu'il doit y avoir une autre application qui vous permet de lire ce euh, copier. Maintenant, à l'international, je pense qu'il y a des procédures à, à suivre euh, par le pays. Euh, donc, euh, comme elle a dit, il faut référer à IPS qui peut vous aider à euh, opérationnaliser cela. Donc, ça un ça. Je ne sais pas. Bon, merci. Temps de revenir. OK, merci beaucoup, Agnou. Euh, S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou soit lever la main. Euh, on vous donnera la parole pour poser ces questions. Merci.